Bonjour et bienvenue aux Causerie Disrupt Campus UBO, ces petits webinaires interactifs qui vous permettent de prendre connaissance de projets, d'initiatives, de sujets techniques en lien avec les transitions, qu'elles soient écologiques, sociétales ou numériques. Ce soir, on accueille Sylvain Pinotti, game designer, qui accompagne aussi de Charlene Guillou, de l'UBO, et qui vont nous présenter un projet de Serious Game qui a été monté pour euh, sensibiliser à la gouvernance en haute mer et donc, ce qui nous intéresse dans ce projet, c'est d'une part le projet en lui-même et d'autre part, comment est-ce qu'il a été conçu ou co-créé. Donc, Sylvain, je te laisse la parole pour environ 20 minutes de présentation, puis ensuite, on passera aux questions. Ça marche. Euh... Voilà. Donc, euh, voici euh, Blue Diplomacy. Ce jeu de base, euh, c'est une initiative pour former en fait, les acteurs de la haute mer. À la mise en place d'un traité, euh, enfin, d'un accord international concernant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. Et donc, pour ce faire, euh, nous leur proposons une animation autour d'un jeu de plateau. Maintenant, en fait, la question, c'est pourquoi le jeu donc, Le jeu, c'est euh, un média qui offre un support de simulation et de prévisualisation. Euh, le but, c'est de plonger les joueurs dans un gameplay émergent, c'est-à-dire euh, une multitude de mécaniques simples tiré de la réalité, qui crée un contexte spécifique, immersif, afin que les joueurs euh, perçoivent les enjeux de la haute mer. Et donc, euh, pour ce faire, on travaille euh, depuis la réalité avec de la data, euh, des traités internationaux, etc. Pour créer justement une situation simplifiée, analogue à la réalité. Donc, euh, le but du jeu, c'est que les joueurs euh, collaborent et... Euh, Discu et discutent justement des actions à mener tour par tour. Euh, ils vont chacun avoir un objectif individuel, euh, mais ils vont devoir euh, travailler ensemble euh, pour conserver un équilibre euh, euh, des jauges du développement. Donc, euh, pour réussir tout ça et arriver à ce que vous voyez, justement, le projet il est passé par plusieurs ateliers de co-création. Tout d'abord, une petite vidéo justement de présentation du, euh, du projet. Donc là justement, on voit les différentes étapes euh, enfin c'est un tour de jeu générique. Donc justement les, les joueurs vont devoir placer, bouger leurs pions, échanger des cartes d'action. Donc là, il y a toute une phase justement de négociation autour des différentes actions que chaque joueur va avoir. Puis, ils vont devoir jouer ces actions. Donc, on va tous les révéler les unes après les autres. Puis ensuite, on va réaliser toutes ces actions en même temps. Euh, Là-dessus, ça dépend vraiment du rôle qu'on va incarner des actions, aussi du, du, du jeu, de, du moment dans lequel on est dans la partie. Et euh, il va y avoir une première phase justement avec les jauges que vous avez pu voir qui vont être déplacées. Ensuite, il va bien falloir que le monde tourne autour. C'est pour ça qu'il y a des événements que le jeu, en fait, dans une seconde phase, va tourner, va effectuer lui-même ses propres mécaniques inhérentes aux joueurs. Et ensuite, on réajuste les jauges et c'est reparti pour un nouveau tour. Voilà. Donc, euh, justement, les, les différents marathons créatifs a pu, euh, enfin, sur lesquels on a pu euh, travailler, enfin, qu'on a pu avoir, le premier, c'était avec l'atelier Canopée, c'était vraiment euh, au tout début du projet. Euh, c'était aussi une première rencontre avec les experts invités dans le processus de création. Euh, donc là, les marathons créatifs, justement, c'est un bon moyen de réunir euh, les différentes disciplines et corps de métiers, tels que des chercheurs, des médiateurs et des game designers, dans notre cas, mais beaucoup d'autres, tels que des ingénieurs aussi, qui apportent toutes leurs connaissances et leurs techniques nécessaires à la construction d'un projet commun. Le but ici, c'est l'immersion des participants dans un thème, euh, enfin dans les thèmes du jeu et de la haute mer, et euh, ça se fait aussi avec une synergie euh, amenée par l'expertise de chacun, justement. Là, la co-création s'est faite via plusieurs méthodologies d'idéation. Donc, euh, généralement, l'élargissement des champs des possibles, le développement, puis la convergence, afin de fixer des objectifs euh, de projet pour la suite. Euh, justement, je vais développer un peu. Généralement, on part au début euh, des problématiques de chacun. Ça permet d'avoir euh, un sujet ciblé euh, et des sous-sujets d'intérêt, en fait, des points qui méritent justement un, un travail. Euh, Enfin, une attention particulière et de devoir travailler davantage. Puis ensuite, on élargit ces questions en précisant, euh, enfin, pardon, avec des questions plus précises. Euh, et le but, vraiment, c'est que ces questions elles soient ouvertes, c'est-à-dire, c'est pas des juste oui et non. Il faut apporter vraiment toute une réflexion derrière. Euh, donc ça, ça permet justement de créer des mini-objectifs facilement réalisables. Justement, ensuite, on les range on sélectionne et on développe les réponses individuellement. Puis généralement, euh, vient euh, le moment où on commence à imaginer, nous, des actions, où on intègre l'humain directement euh, dans euh, ces, des, des actions justement pour amener ces réponses. Et donc, euh, ça permet d'une part d'avoir quelque chose de plus tangible, moins hypothétique, et euh, surtout de commencer à voir les choses autrement. Ensuite, vraiment, on empame toute la partie de convergence, donc là, tout le monde, euh, a, suite à une phase individuelle, à travailler de son côté. Là, c'est le moment où euh, on partage, on communique vraiment sur le travail de chacun, tout ce que tout le monde a pu faire euh, et on a une phase individuelle, justement, où on, là, on met tout en collectif et le but, c'est de voir justement le foisonnement que chacun a pu apporter via son expertise personnelle. Enfin, euh, on se regroupe et collectivement, en fait, on esquisse, en, en, en discutant, pardon, en sélectionnant et en mixant les différents éléments de chacun. Et là, maintenant, ensuite, la machine est lancée. Euh, euh, C'est ensuite euh, aux différents, enfin, on groupe euh, et aux différentes personnes fédérées, justement, de, de travailler. Plus tard, nous, on a aussi eu euh, le Ocean Akaton, qui a été organisé par le Campus mondial de la mer et euh, c'était l'occasion euh, d'ouvrir euh, l'équipe justement à des jeunes ingénieurs du Technopole brest pour qu'ils puissent nous aider à développer toute la partie web et vidéo ludique. Et donc ici, le hackathon euh, est dédié à l'utilisation des données numériques liées à la mer. Euh, et justement, il est accompagné par des coachs professionnels, justement des juristes, des ingénieurs data, des développeurs, etc. Le but de Sacaton, justement, c'est de développer euh, un projet viable en incluant les dimensions environnementales et, sociales, et sociétales. Pardon. Et euh, pour ce faire, justement, euh, euh, il y avait des moments dédiés euh, de discussion euh, avec les coachs pour l'incorporation de la data et la création d'un modèle économique euh, pour le projet. Puis... Enfin, on a eu une restitution, euh, et là, c'était aussi l'occasion de voir beaucoup de partenaires invités euh, pour l'occasion. Donc, euh, les hackathons, justement, c'est aussi un moyen de se montrer, de euh, discuter avec des personnes et de rencontrer du monde, euh, des publics qui, sont, enfin, qui peuvent nous porter plus loin aussi. Et euh, enfin, il y a eu justement le Aquaton qui a été organisé par l'UB Open Factory. Et donc là, généralement, enfin, nous, on avait eu, c'était trois, trois intentions remarquables, entre autres avec le projet euh, qui a été décidé justement par euh, les initiatrices du projet. Euh, c'était de pouvoir, euh, enfin, que le jeu soit open source, pour qu'il puisse être modifié, corrigé, augmenté, qu'il soit éco-responsable et qu'il puisse être édité en fablab. Le but, bien sûr, c'est de pouvoir exporter le jeu, euh, sans coût ni pollution occasionnée par le transport euh, et ensuite de l'usiner euh, via des machines standardisées. Ici, euh, majoritairement, c'est la découpeuse laser qu'on va utiliser. Et euh, bien sûr, c'est suivant une charte d'éco-responsabilité euh, liée à la localisation des matériaux. Euh, le aquaton, euh, c'est dommage, Bien qu'on en n'ait qu qu qu pas pu aller au, au bout du développement, enfin, au bout de l'événement, euh, cause Covid, et en fait, on est tombé en plein milieu du confinement. Euh, ça nous a quand même permis d'entamer la conception des pièces. Euh, et donc, euh, euh, c'est. Excusez-moi. Euh, ça nous a permis justement la. Voilà. C'était de travailler justement sur les pièces, euh, de commencer à réfléchir à la conception ici et surtout euh, comment on allait incorporer le graphique avec les machines. Et aussi, c'était un moment pour nous euh, de, de côtoyer l'open source avec une documentation sur l'UQI, mais aussi de voir toutes les creative Commons euh, C'est un moyen pour nous de, de, de partager, de protéger notre travail. Et donc voilà pour la petite présentation. OK. Merci beaucoup Sylvain. Euh, Charlene, je ne sais pas si toi, tu avais des, des choses à ajouter déjà. Non, pas à ce stade. Ah. Enfin, je serais ravie de répondre à des questions si il y en a. OK. Euh, alors, oui, déjà, moi sur le jeu... Euh... Qui va utiliser ce jeu là comme compte c'est à qui il est destiné est ce que c'est destiné à faire de la sensibilisation euh, auprès de scolaires des choses comme ça ou des professionnels euh, enfin voilà à qui vous le destinez et euh, initialement euh, le, le jeu est euh, a été conçu comme un outil de formation pour des professionnels donc euh, pour les gestionnaires qui, euh, qui devront mettre en place ce traité quand il sortira euh, et ensuite euh, on s'est re, rendu compte qu'il y avait aussi un, un gros besoin de, de sensibilisation donc on, sur, sur ces questions c'est euh, assez mal ce qui se passe au, au delà de, de nos zones économiques exclusives la haute mer ça parle pas grand monde les eaux internationales c'est pas un grand espace vide et ne les fonds euh, marins non plus donc, euh, voilà, on réfléchit euh, à l'adapter euh, pour, euh, pour le grand public, mais euh, ça sera dans un second temps. On se concentre sur, euh, sur la partie euh, voilà, formation, outils pour les professionnels et euh, outils euh, qui peuvent servir aussi en formation initiale pour euh, des masters euh, typiquement qu'on a ici à l'UM en sciences de la mer et des littoraux. OK, Il sort quand le traité, du coup et bonne question. Alors, euh, la, la, la quatrième session de, de négociation va avoir lieu au printemps 2022. Donc, ça a été reporté comme beaucoup de choses avec le, le Covid. Ils espèrent que ça sera la dernière. Mais euh, voilà, ça, on n'en est pas sûr. Euh, il y en aura peut-être une cinquième. Mais euh, voilà. En tout cas, les, les experts internationaux espèrent pouvoir euh, finaliser l'écriture de ce traité courant euh, 2022. Et là, du coup, le projet, il est, il est prêt pour être utilisé ou il reste encore des étapes hein, de conceptualisation, de finalisation du jeu Non, il n'est pas fini. Euh, on est en train de le, de le tester avec euh, nos collègues déjà euh, voilà, dans un cercle plutôt, plutôt restreint. On, on a fait des parties qu'on a appelées crash test, déjà pour voir si les mécaniques de jeu fonctionnent, pour voir la longueur euh, d'une partie. Euh, et on a encore un gros travail sur les cartes, les cartes actions, le rôle, voilà. c'est une partie médiation mais qui n'est qui est pas, pas évidente quand on doit faire de la médiation sur du droit international de la mer. Voilà. Donc on, on a des séances de travail individuelles avec, avec des chercheurs, des, des collègues pour essayer de rendre ça accessible. Mais, voilà, on aura plusieurs phases de, de tests à venir avant d'être vraiment prêts, Mais on, on a une, des échéances euh, en 2022 euh, où on doit euh, le faire jouer euh, à des experts internationaux on est dans des conférences bah, internationales. D'accord, euh, voilà. gros enjeu quand même, mais vous allez être prêts. Là, vous pouvez être oui. dans des itérations, quoi, voir si le prototype il, il marche et comment ajuster. Euh... Voilà, et sur la partie du coup, ouais, rédaction au fond, parce que. Au final, ce que Sylvain peut vous montrer, c'est la, la forme du, du plateau. Ça, on voit que ça fonctionne bien, la technique que Sylvain a, a trouvée avec les petites languettes. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez voir du coup, là, sur la photo, c'est une carte bathymétrique. C'est ce que les, les joueurs découvrent quand ils se réunissent autour du plateau. Et de l'autre côté, euh, ce qu'on peut voir un petit peu plus au fond de la photo, euh, c'est le, le, le verso avec des, des petites tuiles qu'on vient manipuler et découvrir en fait, s'il y a une ressource et, voilà. okay. et ce qu'elle est. Et ça, on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Euh, en termes de fabrication, c'était aussi assez simple, ça se monte facilement. Et donc là, pour la partie conception, euh, matériel, le matériel du jour, on est très content. Mm. Alors moi ce que je trouve génial c'est effectivement cette question de se dire sur des sujets aussi complexes sérieux euh, et tout ça utiliser le jeu et donc effectivement euh, cette capacité après ça demande un gros travail effectivement on voit bien quoi mais déjà il est très beau en fait euh, visuellement esthétiquement euh, je trouve qu'il y, y a vraiment quelque chose euh, qui donne envie et c'est déjà on peut dire bravo à Sylvain <rire> je, je trouve que le design est superbe euh, effectivement maintenant je comprends mieux que celle que je vois retourner avec du coup c'est là dedans qu'il y a ces histoires de jeu jauges, alors j'ai pas bien compris, mais donc du coup, c'est les jauges de la biodiversité, c'est ça, un petit peu, euh, qui vont monter ou baisser suivant euh, les actions des différents acteurs euh, ou joueurs, en fait, en fonction de leur rôle En fait, les jauges, bah, peut-être que Sylvain, tu peux expliquer, moi, les voit sur la partie extérieure du plateau, les petites, les petites dents. OK. C'est ça. En fait, euh, il y a trois jauges du développement qui ont été définies, c'est-à-dire l'économie, euh, l'environnement et le social. Euh, et chaque action des joueurs va influer sur ces trois jauges mais aussi les différents événements qui peuvent arriver soit sur le plateau, soit à l'extérieur du plateau parce qu'on définit aussi que là on est en haute mer mais il y a aussi les continents justement il y a pas mal d'événements qui euh, euh, agissent directement sur euh, l'extérieur du plateau et viennent directement euh, impacter les jauges et donc euh, Ces jauges-là, c'est euh, l'objectif principal, c'est-à-dire les, les joueurs vont, vont vraiment devoir collaborer, euh, mettre, enfin, négocier, discuter sur les différentes actions à mener afin de garder un équilibre là-dessus. Mais ensuite, chacun va aussi avoir son propre rôle et son propre rôle va être défini par des objectifs personnels et surtout des actions qu'ils vont devoir mener. Mmh. C'est ça, en fait, ils ont, à chaque fois qu'ils ont une action ou qu'un événement va arriver, hein, ça va avoir des impacts différents sur les joues, mais elle concerne tous les joueurs. Okay. L'idée, c'est que ça, ça reste à l'équilibre, ils sont obligés de, de collaborer, sinon, euh, ça fait collapser euh, tout le jeu et donc euh, okay. tous les joueurs. C'est un jeu coopératif qui pousse à la coopération. Et du coup, par exemple, les rôles, c'est genre euh, pêcheurs, euh, genre, quel, quel type de rôle il y a du coup dans... dans voilà, c'est ce ça, c'est des, des usagers euh, de la haute mer. On a les on va dire la partie plus conservation. Euh, et pour être des acteurs de la, de la protection, ça peut être des associations, des ONG, des instances internationales. Après, c'est encore à équilibrer. Et puis, on peut avoir un, un acteur du, du tourisme, un pêcheur, oui, comme tu disais, en euh, exploitant l'énergie marine, un on a, on a décliné une euh, quinzaine de rôles pour le moment. D'accord. Et on va essayer aussi d'intégrer euh, les non-humains. Euh, mmh, voilà, on va essayer génial. de faire en sorte que, que ça fonctionne. Pour, ah, euh, ça, c'est voilà. une super idée. Donc, du coup, il y a effectivement, il y en a qui joueront le, jeu, le, le, le rôle, je ne sais pas moi, du dauphin ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, qui pourra ouais. parler de ses intérêts. et de C'est génial comme il ça. Ah ouais? donc c'est pas, pas évident, donc pour l'instant on, voilà, on se concentre sur l'écriture des cartes pour qu'on maîtrise un peu mieux sur les activités qu'on voilà, qu connaît bien une fois qu'on aura ça, on va pouvoir s'attaquer à, à la partie un petit peu plus euh, qui challenge le plus, voilà. mais euh, voilà, on va essayer d'y arriver ah ouais. on a ici un rôle de pirate L'idée c'est de le faire jouer un peu en sous-marin, donc lui euh, il n'aurait pas de les autres joueurs ne verraient pas où il est. Donc pour créer un petit peu de la conflictualité, et, euh... ok. Donc, euh... ouais. ah, mais je trouve que même la, la question de, des noms euh, enfin, des noms humains, euh, en termes enfin, plus sur la, la question d'une un, adaptation grand public, c'est et en termes de sensibilisation aussi, c'est hyper intéressant. Euh... Alors j'imagine qu'effectivement pour se mettre en empathie et se dire bah, qu'est-ce que va penser notre, notre cachalot euh, mm. C'est quoi ses intérêts et ça mais euh, que je trouve intéressant c'est effectivement, c'est comment bah, là il euh, y a des intérêts divers, différents mais qu'on euh, a tous intérêt, on, on travaille sur le même espace et que finalement quand mais ça, on collapse, que... c'est tout le monde qui y perd. C'est vrai que c'est des dynamiques mm. de jeu qu'on retrouve dans différents ateliers, même ou exercices ou types de jeu mais... J l'a mis au service d'une problématique comme celle-là, je trouve c'est vraiment vraiment super montrer aussi que voilà l'humain vient dans un milieu euh, où il n'était pas forcément là avant, il a un impact, montrer aussi toujours euh, l'impact de l'homme sur l'environnement et euh, comme c'est aussi rapporté dans le dernier rapport du, du GIEC euh, tous les dérèglements climatiques en fait sont liés aux activités humaines donc voilà il faut, faut aussi qu'on puisse euh, c'est important de, je pense de le montrer dans ce type d'outil et, euh, voilà. on, a, on a aussi dans d'autres rôles les scientifiques, les bioprospecteurs, un câblier très important. Un quoi Un câblier. Ah oui, pour les câbles sous-marins. Euh... Ouais, ok. Et là, euh, l'idée, c'est que. Alors, lui, son objectif de rôle, c'est qu'il traverse un bout de plateau euh, avec son câble, hein, qu'il puisse poser son câble. Et donc, on lui dira, ouais, il faut que ton câble fasse euh, X tuiles. Bon, L'idée, c'est qu'il passe de part en part. Donc, forcément, il va passer euh, au-dessus d'écosystèmes euh, voilà, importants. Ça va aussi gêner d'autres activités parce qu'on va lui demander de mettre une, une ficelle en fait, pour, pour montrer sa, sa trajectoire. Et puis, on, on voit en fait, cette superposition d'activités. Et puis, bah, l'espace voilà, les est à partager. Ça peut créer des conflits euh, d'usage. Super, bah, du coup j'y vois beaucoup plus clair sur la, euh, sur la façon d'y jouer. Je, ça, ça donne envie d'y jouer en fait. Alors que, alors que tu me dis euh, traité gouvernance haute mer, euh, euh, euh, voilà, je suis déjà fatiguée, mais là tout d'un coup un coup plateau, je me dis ok un petit jeu de rôle, un truc, où, euh, et, et je trouve que c'est là la puissance du, du serious Game en fait. Euh, tu de... Comment... ouais, es plongé en fait assez vite euh, dans un univers, c'est pour ça qu'on l'a qu vu, euh, bah, jeu de rôle en fait. Euh on a pu euh, enfin, insister à des formations, voir d'autres jeux sérieux, on s'est dit, ah ouais, bon, parce qu'on n'était pas spécialiste au début, autant c'est la formation de Sylvain, c'est sa spécialité, mais euh, nous, on a découvert ça euh, il y a deux ans, on va dire, et c'est assez impressionnant euh, de voir euh, les, les joueurs euh, voilà, qui, qui s'imprègnent complètement euh, de l'univers et qui, même parfois, ont du mal à, à sortir en fait de du scénario, même ah. une fois qu'on me dit bon, bah, la partie est finie, on débriefe parce que ça c'est la partie importante aussi des sérieux games, game, on débrief. mais, mais euh, ouais, okay. c'est fort super et du coup si je reviens plus à à la question de, bah, de la conception donc j'ai bien compris qu'effectivement il y avait eu plusieurs étapes une première un peu voilà, euh, avec les experts donc, à Canopée euh, tout ça, ensuite une autre qui a permis d'avancer, et notamment, ce que j'ai trouvé intéressant, Sylvain, dans ce que tu disais, c'est comment ces événements-là permettent de fédérer d'autres, d'agrandir la communauté, peut-être autour de ce jeu-là, de gens qui vont y voir un intérêt, qui vont apporter euh, leur, leur connaissance, leur expertise, et ce côté un peu intelligence collective qui va se créer au, autour d'un projet. Et puis, comme tu disais aussi, la question de rencontrer des partenaires ou des choses comme ça. Euh, et du coup, euh, je suis en train de dire, je viens d'avoir... un. Un message comme quoi j'avais plus 40 minutes. Bon, J'espère que ça ne va pas couper. En tout cas, on a été prévenu que c'était prolongé, donc ça devrait fonctionner. Oui, c'est ça. Mais, euh, et qu'effectivement, parce que c'est que bon, nous, à l'Open Factory, effectivement, on a les machines. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est les différentes étapes, et notamment le côté euh, ben, fabrication. Là, j'ai trouvé passionnant le, le, les intentions que vous, avez, que, que vous avez posées dès le début en fait, sur cette question de l'open source. Euh, alors, j'imagine qu'après, si les gens reprennent... Euh, bah non, c'est un traité international, donc de toute façon, ça sera toujours les mêmes règles. Et que du coup, ils adaptent, ou il y a peut-être des acteurs à, éventuellement, ils, ils peuvent rajouter après des, des cartes acteurs ou des, en fonction peut-être d'une spécificité locale un... bah, C'est ça en fait, c'est une fois que chacun va devoir le mettre en place dans son pays, mais bah, comme tu dis, avec ses spécificités, euh, ses, ses écosystèmes d'intérêt aussi. Donc il euh, y, aura, y aura sûrement des adaptations et puis euh, on n'a pas, sûrement pas pensé à tout et mmh. on voudrait que chacun puisse se l'approprier et, euh, et donc on aimerait bien faire un site internet avec un forum, il faut qu'on voit euh, la, la façon la plus facile en fait de, de recueillir euh, ces adaptations et à chaque fois qu'on le distribuera ou que le, les gens l'utiliseront, on leur demandera de, de documenter et, et que ça soit disponible à la communauté, c'est ça en fait, l'idée de créer une petite communauté de, de gens qui, qui se servent de cet outil. Ok, super. Je trouve que c'est un projet qui illustre vraiment bien, d'une part, la question de la co-création, de la collaboration, de, au service d'intérêts euh, généraux et publics, quoi, en fait d'adapter, en tout cas de faire comprendre ces genres de traités, à quoi ils servent et comment, comment ils peuvent être utilisés et puis comment, effectivement, quel esprit, enfin dans, le, dans ce côté esprit open source, euh, alors j'ai noté que vous aviez mis aussi une charte d'utilisation éco-responsable, c'est-à-dire que euh, les gens à l'autre bout de, du monde, euh, il faut quand même qu'ils fassent attention aux bois qu'ils vont utiliser, euh, et donc je trouve que vous êtes allé assez loin en fait dans, dans l'encadrement aussi de, de ce projet que vous, vous mettez dans, le, dans la, la, le bien commun en fait et puis fabricable dans des fablabs et je trouve que, en fait à lui tout seul il illustre tout l'intérêt des fablabs je trouve en fait aussi de se dire bah, comment ces espaces là sont au service de, bah, de, de projets comme ça qui vont servir la communauté scientifique mais pas que ou en tout cas des intérêts plus, plus larges. Et ben, En tout cas je trouve que c'est un très beau projet, je regarde si j'ai d'autres questions que j'avais notées ou pas. Euh si je peux ajouter, euh, sur ouais. cette partie euh, open source et, euh, voilà, et matériaux euh, aussi euh, durables, responsables. Sylvain a déjà euh, eu l'occasion de faire des premiers, euh, des premiers tests sur, sur d'autres matériaux et donc, euh, pour montrer un petit peu qu'on euh, voilà, qu peut l'imprimer, le fabriquer dans, bah, dans plusieurs matériaux. On va essayer, il euh, faut qu'on rajoute ça au, au wiki d'ailleurs <rire> du Fab Lab. Et euh, et donc, du coup, effectivement, sur la, la communication, là, ce projet-là, il a une page wiki où il a... Euh, euh, tu disais, il y aurait peut-être un site Internet euh, peut-être à terme et que là, pour le moment, c'est peut-être la, la première étape. c'est que Si on veut le retrouver et voir un petit peu, euh, le suivre ou quoi, comment ça se passe. On a un site vitrine hein qui demande... Net. Mis à jour, j'ai pas, pas mis la, la dernière session crash test, mais je vais le faire là sous peu. Mais euh, voilà, on a, on a ce site vitrine qui va évoluer pour bah, accueillir justement le forum où, voilà, où on mettra tous les fichiers aussi téléchargeables et, et on fera le lien vers le wiki du, de l'Open le, le Factory avec toutes les étapes de, de création. Bon, du coup, je mettrai le, le site vitrine aussi dans la, dans la description de la vidéo. Et euh, je me posais une dernière si je, La question, de, tu, à un moment donné, tu, penses, tu parlais, Sylvain, de, de penser le modèle économique. Et effectivement, je me dis, ah oui, tiens, je n'ai pas du tout pensé à cette question du modèle économique. Enfin, euh, et donc, euh, c'est quoi Vous avez des pistes Enfin, comment est-ce que sur un, ce type de projet, là C'est euh, quoi, par exemple, le modèle économique ben Charline, allez-y. Alors, euh, l'idée, en fait, ce serait euh, bah, de former euh, les futurs formateurs. Donc, autant euh, l'outil sera, euh, sera open source et téléchargeable euh, voilà, à volonté, mais, euh, mais nous, euh, euh, l'idée, c'est qu'on propose une prestation de, de formation. Donc, euh, en fait, cet outil, on l'intègre dans un, dans un projet euh, plus global. Et, euh, et on, on travaille sur euh, la création d'un centre de ressources, euh, euh, sur euh, voilà, la haute mer, euh, le, droit, euh, le droit international euh, aussi euh, de, de la mer. Et donc, euh, on pourra euh, apporter toute cette connaissance en plus, Donc euh, réfléchis euh, sur cet aspect euh, formation. Ok. Je vois les différents matériaux là sur lesquels tu as, as essayé d'imprimer. C'est chouette. Et en fait, ça me fait penser, à, justement, là-dedans, là c'est un peu comme la fresque du climat, par exemple, qui, euh, comment rendre accessible des, des, le truc du, du GIEC et comment finalement, petit à petit, on forme de plus en plus de formateurs pour qu'ils puissent ouais. l'utiliser. Au final, oui, on, on, ben, il me semble qu'ils ont un, un modèle similaire aussi, qui euh, hum. propose des formations voilà, payantes et après... Euh, du coup, ils diffusent l'outil comme ça et, et ils mettent un point d'honneur aussi à ce que les, les formateurs aient suffisamment d'informations pour pouvoir voilà, appuyer tout, tout le discours. Et... Mmh. À la différence que là, c'est quand même vachement plus beau et plus classe que les cartes, les photos de... <rire> <rire> ben, ça coup, et ça Et c'est pas fini. Ouais ça on fait un peu de teasing pour la, la prochaine ouais, version c'est ça, super <rire> et ben, euh, moi j'ai fait à peu près le tour de mes questions, je ne sais pas si vous aviez un message à rajouter pas de mon côté Sylvain non plus Non. Bah, j'ai envie de dire euh, bravo parce que je trouve que c'était un sacré challenge que de donner envie de faire un jeu qui traite de la gouvernance en haute mer euh, autour d'un traité sur la biodiversité je, je pense que et que en tout cas euh, bah, en fait ça me donne envie de jouer donc. Euh... Bienvenue à l'Open Factory pour faire un crash test ou en tout cas... Eh avec plaisir. Avec <rire> grand plaisir. <rire> on va organiser ça. Ouais, chouette. Super. Bah, merci beaucoup. Euh, bravo Sylvain, en tout cas, pour euh, tout le travail de Game Designer. Alors, on aurait pu même aller plus loin. C'est quoi Game Designer C'est un autre sujet. Peut-être une autre, une autre causerie. Et euh, bah, merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir pris le temps de, de venir nous présenter ce projet-là. Parce qu'effectivement... Euh... Je trouve que ça, ça donne des perspectives. L'idée de ces causeries, c'est quand même aussi de donner à voir ce qui se passe, des initiatives et, et donner des idées aux gens qui voudraient monter des choses aussi. Donc, euh, je trouve que celui-là illustre bien, euh, Et d'une part, euh, la question de la collaboration, d'autre part, euh, la question aussi d'espace de, de co-création et notamment des marathons créatifs aussi. Hein, Qu'est-ce que ça peut apporter quoi. Merci à toi aussi pour, pour l'invitation. Et puis, ben, on, voilà, euh, on, on se tient, enfin, peut se rendre rend disponible aussi pour... Voilà, pour les personnes qui, qui ont envie de rentrer dans ce processus, pour des voilà, partages d'expérience. Je pense notamment à une, à une de nos anciennes étudiantes qui, est, qui était avocate en droit environnemental et qui va se former à la fresque du climat, qui est en, en Argentine aussi, qui, qui veut amener ça là-bas. Et je me dis, tiens, typiquement peut-être se former sur cet outil-là, de pouvoir euh, l'importer là-bas. Mmh. Ça va lui donner des idées. Donc j'ai déjà une piste pour l'Argentine peut-être. Génial. <rire> ben, ben, merci beaucoup à tous les deux. Et puis ben, je vous souhaite merci. une belle fin de journée. Merci. merci. Ciao. Salut.